tout le monde, c'est Winman, content de te voir. Écoute, aujourd'hui on va terminer le marathon du mois de juin. 30 vidéos en 30 jours, plus précisément 31 jours, on est le 1er juillet. Donc, euh, nouveau produit LSQDC, produit Delice Aricana avec la variété Cake and Chem. J'imagine Wedding Cake en Chem Dog, j'ai pas la réponse. Donc, euh, produit Delice, Arikana, on a essayé le 25 juin dernier, Delice Bose avec le Bleu Iguane. On sait qu'il y a aussi euh, le Delice Amos avec le Moby Azura numéro 1. Plusieurs personnes, après avoir vu euh, ma story sur Instagram, m'ont demandé comment ça que je suis capable de voir ces produits-là, ces produits-là, sur le site de la SQDC. Parce qu'on sait que c'est euh, distribué par Rose Science Vie. Quand on va sur Rose Science Vie, on ne trouve pas les deux produits euh, Délice Arikana, Délice Bose. Si on clique sur Delice, euh dans la section euh, marque de commerce, on ne trouvera pas les nouveaux produits. Vous savez très bien que le site, la SQDC, a beaucoup d'erreurs, n'a pas de mise à jour. Il pas de section nouveauté. Ces deux produits-là, si vous voulez vraiment les trouver sur le site de la SQDC, c'est possible. Il faut aller dans la barre de recherche et écrire « délices ». Si vous allez euh, dans, les, euh, dans la sélection de gauche et que vous sélectionnez « Rose Science Vie », il va y avoir 18 produits, mais dans les 18 produits, il n'y aura pas ces deux produits-là. Même chose, à la place de choisir le producteur Rose 8, si vous choisissez la marque Delice, il va seulement avoir le Moby Azura numéro 1. Là, vous allez me dire, oui, mais peut-être parce qu'ils ne sont pas disponibles. Non! Ils sont euh, disponibles en ligne, en succursale. Donc, euh, c'est très triste que le site de la SQDC n'est pas, pas à jour, n'est pas, pas là du tout. Du tout, du tout, du tout. Ça fait deux ans et demi il euh, y a des nouveaux produits, euh, c'est écrit dessus que c'est Rose Science Vie. Donc, pourquoi c'est pas dans la section Rose Science Vie? Euh, combien de jours qu'il faut attendre? Moi, moi j'avais ça le 25 juin en main. Les deux étaient en sucre le 25 juin. On est le 1er juillet aujourd'hui. faut-il attendre un mois, deux mois, trois mois? Combien de temps qu'il faut attendre? Pourquoi c'est pas fait immédiatement? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Ah, je ne sais pas. Donc, euh, produit d'Elis Arcana, euh, je suis un peu intrigué. Euh, produit encore hybride. Est-ce que c'est, euh, cette fois-ci, c'est catégorie hybride tout court? Donc, on n'a pas mis euh, dominance, sativa, dominance, indica. Donc, ça me rassure. J'aime beaucoup euh, les produits hybrides euh, qui ne sont pas sativa. Euh, J'aime plutôt les cannabis pour relaxer. Variété cake and chem, on l'a dit tantôt, sûrement wedding cake en chem dog, c'est pas, y a pas beaucoup d'informations sur les filles sur ce sujet. Taux de THC, on a eu ici, là, 18.84, et on peut avoir une possibilité entre 18 et 25. Donc, j'ai eu un bas taux de THC. Ce qui est intéressant avec Harikana, on a, avec Delis aussi, on a le taux de Terpène, qui commence à nous intéresser de plus en plus. On a vu euh, 3.7 la semaine dernière, mais croyez-le ou non ici, 5.6. Donc, il est supposé d'avoir beaucoup, beaucoup plus de goût dans ce cannabis-ci que dans l'autre délice que j'ai fait au début de la semaine. Vraiment haute euh, Cake, Wedding Cake, Platinum Cake. Ice Cream Cake, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite de ça, on parle de Chem Dog. Chem Dog avec souvenirs, j'ai beaucoup aimé. Euh, il y a aussi, je pense, un Chem Dog avec euh, Sunsia Grower, je crois, euh, que j'aime aussi, que j'aime aussi. Vraiment différent de souvenirs, mais que j'avais aimé. Je suis un peu curieux de voir euh, les Chem dogs. Est-ce qu'il y a des Chem... Oui, il y avait le... le CamDog, DOG, puis CamDog, DAWG. Il y avait des euh, certaines compagnies qui l'écrivaient différemment. Donc, je ne l'ai pas ici avec... Euh, Peut-être que je me trompe. Il y a juste CamDog avec Souvenir. Donc... Euh, J'étais sûr qu'il l'avait avec euh, Sandial Grower. CamDog... Oui, oui, rêverie. Rêverie. Je l'aime beaucoup, rêverie. C'est le seul là, que j'aime de Sunzial. Exactement. Donc, exactement. Donc, euh, délice, Avicana. Première fois qu'on va essayer ça ensemble. Très intéressant. Toute terpène euh, élevée. Donc, goûteux. Vraiment hâte de voir ça. Le prix, hein, on va en parler, on va en parler. On n'a pas parlé de terpène, on n'a pas parlé de prix. Euh, 32 dollars, 32 dollars. Les produits délices ne sont pas tous <coughs> au même prix. Euh, 27, 32, 35 tout dépendant des délices, délices Avicana, délices Bose, délices Amos. C'est distribué par Rose Sciences Je pense que les produits délices ne doivent pas avoir tous leurs permis pour faire la distribution. Hein, C'est très compliqué de vendre du cannabis au Canada. Euh, les permis, ça coûte très cher. Beaucoup de, de paperasse, bureaucratie. Il euh, faut rentrer dans le système. On l'a déjà dit à Winman, faut faire attention au système. Quand on rentre dans le système, c'est très difficile d'en sortir. J'adore cette phrase. -là. OK. Ah, et voilà. Merde. Je pense que j'ai pété un peu le, le contenant. Je pense que je serais même pas capable de refermer le contenant. Merde. Ça sent pas pire, ça sent bon. man, record de grosseur de cocotte. J'ai un boost. La voiture. Hey hey! La plus grosse cocotte à vie de Winman. À la SQDC. Bon, on va regarder, j'ai échappé une petite miette. Sans bon, sans bon, sans bon, sans bon. C'est dans la mise c'est ça que j'aime. J'ai besoin de lunettes, besoin de lunettes. Hey, aujourd'hui, on va sortir euh, le coton en vert. On a euh, nettoyé ça aujourd'hui. Très beau, très beau, très beau. Il est très beau, euh... mais je te jure que le bleu Iguane, euh... j'avais pas aimé le buzz du bleu Iguane parce qu'il était Sativa, si t'en rappelles. Mais moi, on dit qu'il y avait des tricônes. Celui-ci a moins de tricônes, mais j'aime mieux la ronde. Fait que moi c'est sûr je vais pas... Je l'ai même pas fumé encore. Je l'ai pas encore fumé. Allez, là, je vais être obligé de casser la cocotte. J'ai pas mis de photos sur mon Instagram, tu comprends? Je vais, euh, je vais fumer. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, hâte. Il sent bon. On n'a pas regardé les terpènes encore. Là, je vais casser la cocotte ici. Ah, il euh, J'aime l'humidité. Il est comme huileux un peu. là. Ah ouais, ça sent bon, man. Ça sent bon. C'est ça que j'aime, bro. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Hein? On, on, on, on, on regarde ça. Cake and Cam. Ça doit être wedding cake avec Kim Dog. C'est-tu un bon phénotype? Hein? Tu te croises les doigts. Délice! On peut commencer à regarder ça de près, là. Euh, C'est. Là, moi, délice Ariana, moi, moi je suis vendu. Je l'ai il, il sent bon. Il sent bon, il sent bon, il sent, bon il sent bon. On se calme. On se calme. On se calme. Je vais prendre le papier. Tout va bien aller. Je ne t'ai pas montré ça en vidéo, hein, la cocotte. Je pense que tu aimerais ça la voir. Euh, on regarde ça immédiatement puis on va le rouler ensemble. ok De retour avec le produit délice d'Aricana, Cake Cam. C'est indiqué sur le contenant que c'est trimé à la main. Vous voyez, très beau. Hein? Belle couleur de mauve, des petites touches de mauve. Il y a des trichomes, il n'y a aucun problème avec ce cannabis-là. De très grosse qualité. J'adore la senteur. Vraiment, là, un genre de Platinum Cake de pure laine. Euh, qui sent encore meilleur. Ah, il sent fort, il sent bon, il sent bon. Moi, je l'aime. Allez, hey, tu quoi? On en roule un, là. Immédiatement. Point... Hey, ça, c'est 3,5 grammes, là. J'ai arraché ça, tu le sais, hein? grosse cocotte à vie chez Winman. Dans le récréationnel, dans le médical, j'ai déjà pogné quelque chose d'effrayant. La cocotte à 4 grammes mis dans le médical parce qu'on a des contenants de 5 grammes. All right, all right, on arrête de niaiser, on en ferme un, j'ai hâte d'essayer ça. All right, je sais que vous autres, je l'ai pas encore euh, égrené. Je, vais, euh, je pense que j'ai mis, ma... on va essayer de fermer ça. Vous avez vu comment j'ai ouvert le, le contenant? J'ai poussé à l'intérieur. J'ai. Euh, le, le plastique bleu, il est un petit peu euh, crochet Donc, peut-être faire attention là, quand on, on rouvre le contenant. Euh, j'ai pas regardé les terpènes. C'est sûr que Myrcène limonène. Puis c'est sûr que le mot diesel. Je vais.. Euh, je vais l'égrener, je vais, vais C'est la même chose que je vais dire. C'est sûr que. Je l'ai pas regardé, je te jure, man. J'ai vu qu'il y avait Myrcène en terpène dominante. OK? C'est sûr que c'est Myrcène limonène. Euh, diesel, il est là. Là, j'ai l'égrénée, il va sortir un petit peu plus fort, j'espère. Ah écoute, Myrcène limonène puis good diesel. C'est sûr, c'est sûr, sûr. Sinon, je m'en fous. C'est ça. Ok, Myrcène est là, on est content. Il n'est pas écrit. Diesel est uh, écrit. Myrcène, humulène, pinène. Arôme naturel. Ah, il sent bon en tabarouette, man. Arôme naturel, boisé, terreux, diesel. Aïe aïe, man. Il me fait penser à.. Le goût du diesel, là, de du Rockstone, avec le Platinum Cake de Purlaine. OK? Platinum Cake de Purlaine, avec du diesel de Rockstone dedans. J'ai pas encore fumé, man. J'ai hâte de le fumer, man. Ah, il va être vraiment bon. 18.84. J'ai les yeux plein d'eau, man. Je sais il va être écœurant. Je sais, c'est ça que j'aime, moi. Je le sais. Il est-tu 32, 35? Il est 32. Puis le bleu iguane, il est 35. Il est moins cher, lui, que le bleu iguane. Bon. On va mettre le cote en hey J'ai vraiment euh, choisi le bon moment pour utiliser un cote en vert. La raison pourquoi je dis ça, c'est que quand on utilise un cote en vert, on ne peut pas l'utiliser. Il faut le laver avec de l'alcool. Donc, il faut sortir notre paie d'alcool. puis euh, On peut pas... Fumer avec des cotes en verre à tous nos joints. Là. Sinon, il faut, faut vraiment les nettoyer avec de l'alcool souvent. À un moment donné, ça coûte cher l'alcool. Donc, tu sais, s'il serait juste comme le goût de Platinum Cake, pourquoi payer 32? Mais là, il y a le goût de Platinum Cake avec le Rockstone. Bon. Est-ce que quand je vais le fumer, est-ce que ça va goûter euh, le clou de girof? Non. Ça va goûter bon, man. Bon. 32$. C'est pas 25$. Alright. Ah, si ça va être dans mon top 10, ça, man. 18.84, le THC, hein? 18.84, je les prends en note, exactement. 5.6 de terpène. 5.6 de terpène. Est-ce que dans 6 mois, il va être à 3.7 de terpène? Là, c'est important, là. Ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui, si vous achetez ce produit-là dans 6 mois, Ah, Winman, il a dit que c'était bon, ce produit-là. Aujourd'hui, on est le 1er juillet, hein? On est le 1er juillet. 5.6 de terpène. Si vous achetez ce produit-là dans 6 mois... Puis qu'il y a 3.6% de terpènes. On parle pas du THC, là. On parle pas du THC. Pourcentage de terpènes, c'est écrit dessus. Terpènes, 5.6%. Si c'est à 3.6%, vous avez pas le droit de comparer avec la vidéo d'aujourd'hui. Parce qu'il va être moins goûteux. Les terpènes, c'est les arômes. C'est de l'huile. Des huiles aromatisées. Dans les têtes de tricôme. Ah ouais, man, je... Je comprends pas pourquoi ils disent pas ni Monen. C'est comme... C'est sûr que c'est Mircea Limonane. C'est comme sûr que c'est Mircea Limonane. Fuck, man, je comprends pas. Je suis sûr qu'il y a une erreur. Je suis sûr qu'il y a une erreur, man. Il est vraiment bon, man. Il est vraiment bon, man. Tu veux -tu que je vais te dire quelque chose de, de fou, là? Ça, là, c'est qualité, là, le goût, là, pis tout ça, là, c'est... C'est genre, écoute, je vais pas me tromper, là. Craft collective, cette ocre. C'est bon, man. C'est bon, ça, man. C'est vraiment bon, man. Ah, oh man, j'ai vraiment là, le nez pas bouché. cote en verre. Même si c'est 32$, là. Je vais m'en racheter, man. C'est bon, c'est bon. C'est comme le Rockstone, même un peu de Pink Kush, Sandra un Platinum Cake. Il est vraiment bon, man. Ah, si, j'aime ça, bro. Man, si t'aimes Platinum Cake, Pink Cushion Raphael, Raphaël, Rockstone, si t'aimes ces choses-là, man. Fuck, man. Parfait hybride. Parfait hybride. Pas dominant, sativa. Pas dominant du cas. Ah, il est vraiment bon, man. Je te jure. Alright, je m'excuse. Je m'excuse de le répéter. Euh, ça arrive pas souvent que j'aime des cannabis comme ça à la Tu sais, man. C'est pas toujours... C'est rare que j'aime des cannabis comme ça. Il y a des cannabis de qualité. Mais, hey, man, je, je, peux-tu le fumer avant qu'il brûle? Ah, il est vraiment bon. Bien surpris des terpènes. Euh, Humulène Pinène. Pinène, c'est les, les conifères. Pinène, là, c'est épinette, pin, sapin. Pinène, c'est les conifères. Ça, ça goûte pas ça, man. Ça goûte pas ça. Ça goûte. Ils disent boisé, boisé, c'est conifères. Je trouve pas. Pas en toutes, man. Diesel, terreux Diesel, euh... oh man qui est bon, man. Lui, vu que Myrsen, je t'assure que c'est le Myrsen limonène. on va dire que le Myrsen est là, Myrsen c'est associé à terreux, mais, puis mettre Diesel, troisième, troisième arôme, faudrait il faudrait se faire à la fin, mais ça goûte, man. pas Futopo, Humulens, ah non non man, c'est bon man, c'est vraiment bon. Puis toi, euh, Cake and Cam, à la variété. Excellent phénotype! Écoute, man, 32$ là, euh, c'est vraiment bon. Je te laisse là-dessus, c'est vraiment là Craft euh, euh, Collective 7 hawk. C'est carrément ça. Là. Hein? Le pink couche de Craft Collective 7 hawk. Le Ice Cream Cake. Hein? T'aimes ça? C'est de qualité, t'aimes ça? Ça, c'est une coche en bas, c'est égal. Je dis une coche en bas en bas à cause que je vois le prix 32$. Mais si, si, si, c'est le mental. S'il si serait 39, je te dirais qu'il serait égal. Non, non, écoute, c'est... Euh, fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé du set out. Craft collectible. Ça fait longtemps. À 32 il est à sa place. À 32 il est à sa place. Euh... C'est meilleur que les pods à 25$. Euh, ça va être un nestie winner, ça, man. Ça va être très bon, ça. Euh, euh, J'ai vraiment hâte de voir la suite des choses avec Délice Arikana. Euh, félicitations. Euh, c est, c est, hey, c'est québécois, man. C'est vraiment cool, man. Tu crées de ça. À la suite? Imagine là, toi, t'es Ontarien. Pis là, c'est là c'est Canopy, le gros. là, là Faut que t'encourages les autres, là, parce que la, fois, la moitié de ta famille travaille chez Canopy. Pis... Je veux pas être ontarié, man. Top, man. Je suis avec un cote en J'ai l'impression que c'est un cadeau d'O.G. Puff. Pis que j'en ai plus. Non, non, il me reste encore 3 grammes. Donne un pouce à la vidéo, écris un commentaire. Je te le recommande fortement si tu as les mêmes goûts que Winman. Ou si tu aimes le Platinum Cake, Rockstone. Vraiment là, il euh, y a le goût de diesel. Il y a le goût de diesel dedans. Je suis en train de répéter pas mal ce que j'ai dit. Je te laisse là-dessus. Euh, c'est incroyable, la vie est belle la vie est belle, on lâche pas 1er juillet euh, on lâche pas man, ok ça a pas été facile pour human cette année euh, troisième emploi troisième emploi euh, pas évident, pas évident là, on change de job souvent ce temps-ci euh, pas évident Ok. pas évident pour toi, pas évident pour moi on lâche pas, si je lâche pas tu lâches pas, alright on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo ciao